Bonjour tout le monde, voici une petite mise à jour puisque euh, le week-end passé j'ai profité du beau temps pour enlever quelques plantes comme vous pouvez voir là-bas. Les Strelisia n'y sont plus. J'ai installé cette petite cabane au-dessus de Tetrinax qui craint l'humidité et alors j'ai fait ma petite cabane comme vous voyez ici au-dessus mes agaves là-bas. Agave americana. Agave americana variegata, il y a un petit aloe vera, je ne pense pas qu'il va survivre, mais j'ai récupéré la plante mère à l'intérieur, c'est une tentative, le dion édule, il y a un petit tricarpus ucriensis, et il y a encore une autre agave là-bas, alors ici tout restera au sec, je pense que ça suffira pour maintenant, et ensuite les autres plantes sont tous à l'abri. Sous ma tonnelle, pour les plantes qui résisteront au froid. Donc, il y a les Livistona, le Phoenix reclinata, toutes les petites jeunes pousses, les jeunes trèfleuses, des sabal. Et voilà, je viens de m'acheter aussi un Formentanax qui prendra place dans mon fût qui était ici auparavant, mais il était percé apparemment. J'ai également profité de moment pour nettoyer un peu. Le passage ici parce que le camero prenait trop de place et j'ai coupé un peu les feuilles du agave parce qu'avec les pics qui sont assez méchants le passage n'était pas très facile pour l'hiver je vais juste mettre un petit de plastique genre mini tente au dessus du de optenia et euh, après ce parterre est prêt aussi pour l'hiver vous avez sans doute remarqué une petite différence. En effet, il y a le toboggan qui a disparu, enfin. Et mon euh, bar de basket. C'est déjà mieux comme ça. Donc, ici, à cette place, je compte planter un tétrapanax. Parce que les petits, ils ont quand même une autre allure que quand ils sont beaucoup plus âgés, comme le grand derrière. Et ici, j'ai profité pour faire un petit parterre. Il y a le mélia. Derrière, il y a une canne à folia rebrum. Il y a mon euh, Sambucus nigra Black Beauty qui est complètement séché devant et qui euh, se plaira mieux si je pense. Et alors, il y a un, un petit persicaria. Il ne me reste plus qu'à ramasser toutes les feuilles et utiliser euh, une bonne partie pour faire un, une couche de mulching sur les bananiers, donc sur les bachous là et là et après ben voilà je suis tranquille pour l'hiver et je reviendrai évidemment vers vous avec d'autres mises à jour à bientôt bye bye